Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les guêpes. Donc là, vous voyez, je suis sur le toit. Je suis sur le toit d'une maison. Et c'est une maison en bois. Et qui est envahie par des guêpes. Voilà, on arrive dans les chaleurs, les guêpes ils vont grignoter sur le bois. Alors les maisons en bois, c'est bien, c'est écologique, c'est joli. Mais dès que le vernis s'enlève, et les guêpes, ils adorent ça, ils viennent gratter le bois. Et après, ils font des petits nids un peu partout. Donc, vous voyez là, ces petites tôles en zinc qu'il y a autour de la maison, là, parce que c'est un toit terrasse, hein. c'est des cachettes idéales pour les guêpes. Donc, comment traiter ces guêpes sur une maison en bois comme ça Donc, il faut traiter tout ce qui est zinc et autour des fenêtres. Tout ce que vous voyez en rouge sur les photos que je vous montre. Donc pourquoi on fait ça ben C'est pour éviter que ben, des nids de guêpes s'installent là. Vu que le bois est quand même abumé parce qu'il manque du vernis, ça n'empêchera pas des guêpes de venir gratter dessus. Mais au moins, quand on passe à côté des fenêtres ou quoi, on ne pourra pas se faire piquer à cause d'un nid. Allez, c'est parti Regardez les vous voyez sur la toiture, des palettes, avec des parpaings, tout pour attirer les guêpes. Tout ça, c'est des belles cachettes. Si on lève ce parpaing, si on tourne ce parpaing, on risque d'avoir... Donc euh, les parpaings, très important bah, de pas les laisser euh, à l'envers comme ça, un peu soleil. Donc, le dernier ça va être pareil. Vous l avez vu bon je vais attendre que ça se calme un peu voilà, une petite piqûre je sais pas si vous la voyez sur la vidéo voilà donc il me en reste encore cette toiture et après le rez-de-chaussée Toiture, c'est fini. Il me reste encore un petit bout de toiture au niveau du garage, je pense. Et après, je vais attaquer le rez-de-chaussée. Donc, on va regarder dans les parpaings tous les Nikia. on voit les larves un peu ce nid est traité donc il est mort vous voyez tous les parpaings il y en a là il n'y en a pas là ça commence alors en plus avec ces vieilles palettes les guêpes ils ont tout pour fabriquer leur nid il y en a encore un Ouais. Donc les Dédé, vous voyez derrière moi, le bois, c'est du bois quand même qui est, bah, il a besoin d'un petit coup de vernis, hein. donc bah, les guêpes ils sont attirés avec ça. Donc C'est vrai qu'une maison en bois c'est joli, mais il faut quand même régulièrement mettre du vernis euh, bah, sur le bois pour éviter que les guêpes viennent gratter hein, pour fabriquer leur nid. Voilà. Regardez juste à côté, il y a une autre maison en bois, euh, bah, du coup elle est vernie et ils ont moins de problèmes de guêpes. Il me reste la partie du bas à faire et c'est beau. Bon, voilà les Dédés, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu cette petite prévention contre les guêpes. Voilà, maison en bois c'est bien, mais ça attire les guêpes. Un bon entretien, on vernit la, la façade le plus souvent possible. On dit en général c'est tous les deux ans, donc ça revient peut-être plus cher qu'un crépi, mais ça reste plus joli et plus agréable à vivre quand même une maison en bois. Donc surtout dans un environnement comme ça, avec une vue magnifique. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de me laisser un petit commentaire parce que j'adore ça et je vous dis à très bientôt les délais